Alors on est arrivé dans un hôtel, entre guillemets, enfin c'est une guest house, c'est le pire truc du monde ouais. Voilà, ça ressemble assez à l'expression, il vient de sortir d'hôpital en fait, on est sorti tout à l'heure Et euh, voilà, on va voir alors déjà, il n'y a pas d'eau dans la salle de bain, l'eau elle ne sort pas de la salle de bain. Et il n'y a pas d'eau dans la salle de bain, il n'y a pas d'eau dans la salle de bain. C'est pas mal. Et le robinet est bouché et il est rempli d'eau alors qu'on ne l'a même pas utilisé. Quoi. Voilà. Donc, on utilise ça aujourd'hui pour se doucher. Voilà, on va se doucher avec ça. Super. <rire> voilà un peu ce qu'on va faire là, on est trop fatigué et on sait même brosser les dents avec de l'eau potable pour vous dire Voilà, tu c'est Yo Alors, dormez bien parce que nous on pourra pas trop <rire> Bye bye